Les amis, donc je vous le disais, on va pas parler de 1 KvK, mais 2 KvK, mais il faut bien commencer par le premier, celui dont je vous ai déjà parlé, qu'on entend parler partout. Celui bien évidemment du 1254, avec un petit résumé des teams et surtout des forces en puissance, vous allez le voir. Ça fait mal à la tête. Hein. Donc, je vous donnais les compositions des deux teams qui ont été arrêtés suite à ce méga drama sur le c 1 18 le 1846. Hein. Retenez qu'il est avec le 1365. Les mauvaises langues disent que le 1945 avec eux est un poids mort, un Dead Kingdom. Il ne sert à rien. Et du coup... Le 1254 est avec le 1302, l'énorme 1302 des Song et des Ducks. Mais également le 2327 et le 1525. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Les amis, regardez les forces en puissance avec ces petits screen qui résume les puissances des très grosses alliances. Alors, on a d'un côté les JST avec leur alliance principale, hein, le 1365... Avec 14 775 millions de puissance. Un cadeau d'alliance niveau 43. 43, ça brûle la tête. Et évidemment, comme toutes les alliances à ce niveau-là, ils sont à 155 membres. Ils ont aussi les OG. Home Gani 13,7 milliards. Leader rough. Ils sont en cadeau d'alliance niveau 34. C'est moins élevé. Et les BLN, Burning Legion, qui sont à, à 12,8 milliards de puissance, hein, c'est énormissime également. Et cadeau d'alliance, niveau 37. Avec eux, donc, le 1846 et les deux très grosses alliances. Du 1846, hein, les WIB, déjà 16 milliards quasiment, énorme. WIB, cadeau d'alliance 43, leader Laguna, bien connu, un leader éponyme. Et les LIT, hein, niveau d'alliance, cadeau d'alliance 37 pour 12 milliards. Donc on a le plus petit cadeau d'alliance, c'est niveau 34. Le plus haut, les deux, c'est pareil, GST. Et WIB, niveau 43, ce qui monte le niveau de cartes bleues qu'on a sur ces deux alliances mais ça peut rester limité quand même hein, si on exclut le 1945 comme c'est le cas de ce tableau puisque tout le monde dit qu'ils ne seront d'aucune utilité sur ce qu'il y a. mais on pourrait quand même avoir hein, des belles surprises. Face à eux donc vous allez le voir ça rigole pas là si on fait le cumul hein, alors on va faire des gros arrondis. 15 milliards, 16 milliards, ça fait 31 milliards, 31 milliards et 25 milliards, ça fait 56 milliards et 14 milliards, 70 milliards l'ensemble sans le 1945 encore une fois. Face à eux, regardez et là on arrive dans une dimension parallèle de ouf, ça me brûle les yeux, j'ai les yeux qui saignent en lisant. Ce screen, on a déjà sur les cadeaux d'alliance une moyenne moins élevée, je dis bien en moyenne, mais une, un record de cadeaux d'alliance plus élevé. Donc on commence par les SW, les Smash Squad de chez notre ami Shizgul. Le leader, c'est Fadi, bien connu Fadi, 14,2 milliards niveau de cadeaux d'alliance, 36. Ensuite, il y a les HMB Old My Beer, 12,4 milliards, Wardaddy Daddy Whisky pour cadeau d'alliance niveau 34, c'est du lourd encore une fois. Les Q7, Q7 Forever, hein. No IQ Fund, 12,1 milliards, cadeau d'alliance niveau 37, hein. les TR de notre ami Bunny qui en est d'ailleurs le leader. 16,159 milliards là. Laissez tomber. Cadeau d'alliance niveau 45. Vous avez bien lu. Cadeau d'alliance niveau 45. Ça fait mal à la tête. Hein. Ensuite, les songs les plus hauts en puissance. L'alliance la plus puissante de SkvK en puissance. Hein, Qu'on s'entende bien. Cadeau d'alliance niveau 37 pour 17. Milliards, 0,75 Les Et on n'a pas fini, il en reste encore 3 Les ELK 13,6 milliards Alors tête Iron Man Cadeau d'Alliance niveau 36 Les ELS hein, Les Chase the Stars 13 milliards Alliance Gift Cadeau d'Alliance niveau 35 Et pour finir, une alliance où je ne peux pas lire le nom des 27 HU du 2327, évidemment. Cadeau d'alliance niveau 27, c'est les plus petits pour 11,4 milliards. Alors là, si on fait le cumul de tout, hein, c'est stratosphérique. Hein. 14 milliards, on va faire des gros arrondis. 14,5 plus 12,5, 27 milliards. 27 milliards et 12, 39 milliards et 16 55 milliards et 17, 73 milliards déjà là plus 13 86 milliards on va arrondir à 14 celui-d'après pour compenser 100 milliards déjà et pour finir avec les 27 HU on est à 111 milliards et demi on peut dire 112 avec tous les arrondis que j'ai fait 112 milliards autant vous dire ça brûle de ouf Bon, l'autre côté, si on rajoute le 1945, hein, ça monte plus haut du côté du 1846 et du 1365. Mais finalement, je vous disais, et je n'hésite pas à vous le redire, hein, pour moi, il y a un avantage à la team 1365 et la team 1846. Mais quand même, ça reste très impressionnant. Je pense que ce qui va faire la différence, c'est pas le 1254, c'est potentiellement la perf. Des songs, si les songs s'accrochent de ouf et arrivent, arrivent à drainer le 1365 et le 1846, ouais, ça peut faire un truc de ouf. Sinon, sinon, ça va quand même être très dur pour le 1254, même si quand on regarde les stats là, hein, c'est ultra impressionnant. En parlant donc d'ultra impressionnant, le pré-KVK suit son cours, hein. Il y a, on est euh, à présent en étape 2 ou en étape 3 sur le pré-KVK de ce royaume, de ce KVK monstrueux, le C1-18-13. Et regardez les scores à la fin de l'étape 1, donc la plus grosse étape hein, pour ceux qui ont des CB infinis. Regardez bien ce score. On était tout juste après le début du niveau 2. Il avait commencé que depuis 1h30. Donc autant vous dire que les stats n'avaient pas bougé. Le premier était Yoda des SW, 438 millions de points. Le deuxième, Bunny, Bunny AK, Bunny la CB, 288 millions. Et le premier joueur du 1846. Hein, Troisième bien évidemment Mokot, hein, notre ami Marquinhos du PSG 163 millions. Bon, il est quand même loin derrière Bunny. Et autant, autant super loin d'ailleurs Yoda a même euh, laissé tomber. Yoda a presque trois fois son score. Hein. Ensuite, on a Jack des SW à 104 millions. Et on finit dans le top 5 avec Besh des Weave à 72 millions. Donc au. Oh. Pour un joueur du 1365 dans ce top 5 c'est ultra euh, surprenant de ne pas avoir de joueur du 1365 sur ce podium élargi à 5 places sachant que le 1254 a fait le job le 1846 aussi est ce qu'ils ont décidé de se réserver pour un autre moment pourtant regardez si on regarde le classement croisé à gauche, hein, en bas sur le screen, on le voit bien, le 13,65 est le deuxième avec 2,3 milliards. Le premier est le 12,54 avec 2,9 milliards, c'est énorme pour une étape 1. Et le troisième qui ferme la marche, c'est le 15,25 avec 1,8 milliard. Ce qui veut dire qu'en moyenne, ceux qui ont les plus gros scores, c'est le 12-54, mais le 13-65 est deuxième. Donc, étonnant de ne pas les voir dans le top 5. On continue donc avec les stats. Dioda a fait une bonne opération puisque ça lui a permis également de se positionner en tête sur le jour d'entraînement avec un petit 22,7 millions, il va prendre en bonus donc ses 20 sculptures des familles. Ça fait plaisir. Donc autant le mec qui se classe bien pour le pré-KVK, il met bien son royaume, tout comme Bunny. Hein. Et derrière, ça permet de lâcher, un petit score qui fait plaisir, même si à mon avis, euh, vu son score et sa CB1, hein, il a tous les commandants légendaires, tous les commandants expertisés, les sculptures en or, ça lui sert à rien à part en stocker, je ne sais pas combien il doit en avoir sur son compte, il doit en avoir quelque chose comme 10 ou 20 000, ce genre de compte, hein, ça doit être assez hallucinant, assez impressionnant. On va passer à présent, les amis, au potentiel super. Méga KVK qui peut arriver, et vous allez voir, ça fait vraiment mal à la tête rien que d'y penser. On aurait peut-être une belle revanche, sachant que là, le 12-54 contre le 18-46, hein, c'est déjà une revanche du 12-54. Si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois que le 12-54 a rencontré le 18-46, le 12-54 a perdu Regardons donc le potentiel méga KVK. Ces six royaumes-là viennent de s'inscrire ensemble à Warrior Unbound sur ce KVK assez oufissime, guerrier libre. Donc ils pourraient se retrouver face à face. On pourrait avoir le 1960, le 2489, le 1647 contre le 1034, le 1093... Et le 1307. Alors, pour ceux qui débarquent d'une autre planète, hein, regardons qui sont les comptes, hein, qui sont les alliances sur ces royaumes-là. Alors, déjà, le 1960. Est-ce qu'on a encore besoin de présenter le 1960 Le 1960, évidemment, ce sont les 60 gt la, le seul royaume à ma connaissance hein, qui n'a pas perdu un seul KVK depuis le début du jeu d Regardez All Teen Season Victory Ils ont gagné tout leur KVK 18,9 milliards de puissance Autant dire hein, 19 milliards Je ne sais même pas ce que c'est Qu'est-ce que c'est ce petit logo avant les deux étoiles C'est peut-être pour ne pas mettre trop d'étoiles Ça veut peut-être dire 5 étoiles Et donc ils sont à 7 étoiles je ne sais pas Dites-moi en commentaire, c'est quoi ce logo juste avant l'or deux étoiles Je ne l'ai jamais vu en fait, ou j'ai peut-être pas fait attention, mais je l'ai jamais vu. Ce petit, euh, ce petit cercle, là, je vous le montre avec le curseur, ce petit cercle-là avec un morceau de violet, super étonnant. Hein. Dites-moi ce que c'est, je ne l'ai jamais fait attention, je ne l'avais jamais vu. Donc on a les 60 GT, énormissime 60 GT, bon il y a d'autres alliances, hein. les 60 MX, mais les 60 MX sont beaucoup moins impressionnants. C'est juste pour leur compte secondaire, hein, même s'ils sont quand même à 10 milliards. Et tenez, regardons le niveau de cadeau d'alliance des 60 GT. S'ils dépassent les 45, hein, ils sont à 47, donc c'est bien eux les plus élevés. On a aussi potentiellement sur ce KVK, évidemment, le 2489. Alors le 2489, oui, c'est moins impressionnant, mais... Ça reste quand même ultra lourd, hein, le 24,89 On a Baba là-bas, on a Fou on a Arvix, on a les plus gros payeurs du jeu. Pratiquement après les 60 GT qui sont chez les 89 CG majoritairement. Hein. Vous voyez, ils n'ont pas le petit icône euh, pareil. Hein, 14,3 milliards, ils ont une deuxième grosse alliance, hein, c'est les 89 CG. VC, hop là, qui sont à 16,8 milliards, donc ils ont que deux très grosses alliances, mais ça reste du très très lourd. On a aussi le 16,47. Vous voyez déjà, là, la première team, c'est 1960, 24,89, ça fait mal à la tête. Hein. Le 16,47 avec les WSA. Alors, les WSA sont certes moins puissants que les deux autres royaumes, mais ils sont extrêmement bons en stratégie. Les WSA ils sont à combien 14 milliards de puissance, 13,7 milliards de puissance pour les WSA, qui est l'alliance principale normalement sur ce royaume. Hop là, on a les Uniques aussi, 12,1 milliards. On a les 647M. 647M c'est une sub, non C'est une somme de rien cette alliance. Voilà, hein ah, ouais, 2 milliards. Et tac, pour celles qui touchent, là, les XSA aussi, à mon avis, c'est de la sub, ça, c'est du similaire, voilà, ils ont deux grosses alliances qui sont au centre. Face à eux, potentiellement, on aurait un choc, et là, ça sera un combat de ouf, hein. 10.34, 10.93 face au 1960. Alors le 10.34, est-ce qu'on a encore besoin de présenter les One V le 10.34 hein Ça serait la revanche des One V face au 1960. Les One V qui ont accueilli une méga à migration hein, avec les PLA. Je vous en parlais, ils n'avaient qu'une seule grosse alliance. Les One V, il fallait qu'ils se renforcent. Là, avec les P... la PLA, ça ne sera pas la même. Hein. 14,1 milliards pour les PLA, les OneV. Via combien sont-ils remontés à présent, nos amis des One V. Est-ce que c'est OneV à chaque fois le débat Et aussi, ont euh, le petit logo 15,1. 5 milliards, ça veut peut-être dire 5 étoiles, hein, le petit logo, ce qui voudrait dire qu'ils en auraient 7 les, euh, les 60GT sur 10 KVK gagner parce que les premiers, ils ne donnaient pas encore les étoiles euh, Lilith, ça arrivé que plus tard dans le jeu, c'est peut-être ça, donc on aura de très grosses alliances, deux très grosses alliances hein, sur le 10-34, le 10-93 hein, potentiellement avec eux, et ça c'est des pronostics, hein, donc euh, c'est rien de fiable encore pour le moment, le 10-93, le 10-93 probablement le royaume le plus ouf actuellement in-game, hein, tout comme je dirais premier le 10-93, deuxième le 12-54, hein, donc le 10-93, faut que je me place au centre, voilà. Le 10-93 avec des alliances de ouf dont je vous ai déjà parlé, les 93T, les 93T c'est abusé, on a aussi tac si on regarde celui, les 93L qui tiennent. Le, euh, le bâtiment central. On a également. Putain, ils en ont tellement, eux, des alliances. Hein. Il, on a également tac le 93P avec ses 12 milliards. Bref, du très très lourd. Et encore, hein, j'en laisse plein. Hein. Les 93A, j'ai pas été voir. Ça doit être pareil. Ils doivent être à 10 milliards. Voilà, 9 ,5 milliards 5. Bref, c'est comme ça partout sur le 10-93. Hein. Et pour finir, le dernier allié potentiel serait le 13-0. 7, alors là, si on a vraiment cette team, ça sera un truc de ouf. Le 13-07 avec les SVG qui est l'équivalent du 16-47. Hein. De l'autre côté, hein, le plus petit des royaumes de l'équipe hein, avec notamment les CB. Alors les CB, hein, ils sont pas mauvais, des très gros joueurs. 12 milliards 8. Alors certains les ont accusés de beauté, etc. Mais bon c'est le cas sur beaucoup de gros royaumes malheureusement Les SN hein, 14 milliards hein. 2.1 Et pour finir les SVG avec 11 milliards 3 Alors il y en a une dernière hein. Ah non il y a les 1 AVG j'avais oublié hein. Il y a aussi les 1 AVG qui est à 14 milliards 7 Ouais non le 13.07 est tout de même beaucoup plus lourd hein, que le 16.47 Et je ne sais pas si ce n'est pas plus lourd que le 10.34 au final Bref ça serait un choc de ouf et là, de mon point de vue, ça serait évidemment avantage aux 10 10.34, 10.93, 13.07, même si le 1960 et le 24.89 sont énormissimes. Même le 16.47, hein, c'est un très gros royaume. On va vite être fixé si ce KVK, après le matchmaking, se réalise. En tout cas, ils se sont tous inscrits pour se rencontrer.